salut c'est le bordel ah, merde c'est le bordel saloprix de tv1 oh, t'as pas ta place ici mon vieux parfait ok c'était pas emmêlé en fait mais j'ai cassé la tête pour rien c'est parti on va enregistrer un cover d'une chanson de Anne van der qu'est-ce que tu veux toi hey, tu fais un bruit affreux quand tu te C'est l'oeil calmez-vous monsieur et autre où oui, là. J'ai eu peur. Il a mis trois ans de sa, sa, à s'amuler. Hein, à s'allumer. Dyslexie. Projet. <t 'en> alors, par quoi allons-nous commencer C'était une bonne question. Oh une convocation sauvage. Pourquoi je la garde Ça date de, de 2015. Pff. Ah il y a ici ma copote. La petite fallman. Que fais-je Je sais pas où est mon Jack. Je crois que c'est le père qui est là. Ulysse leur commun. Si tu fais la moindre connerie, ira à toi. Ah oui. Hop là. Ah oui, ça ne tient pas comme ça, c'est là. En fait. Ah J'ai dévissé le connard. Et... Touche issue. Elle est pas bien accordée. Merde. Je sais pas accorder une gratte quoi. Je suis une merde. Je me suis putain de gouré de mécanique. Là, on va partir du principe qu'il y aura deux guitares. On va du principe qu'on mettra la basse ici. La deuxième étape, on va la mettre sur la piste là. Cubaude. Mmh. Retournons à euh, nous enregistrer. Euh, J'ai pas appuyé sur on. J'ai un talent. C'est pas ça que je, je l'avais pas mis là tout à l'heure. Ah, l'accordeur la pas dans la bouche, pas, allez, bon, allez. Accordeur sauvage apparaît. Guitar sauvage apparaît également. Salut Je le enregistre Où À dire ici. Je crois que je vais faire commencer cette guitare à partir du refrain. Alors, j'ai me rendre compte d'un truc. Je crois qu'il y a de la réverbe sur cette piste-là. Non, il n'y a pas de vrai. En vrai, comparé à la base du lycée, j'ai l'impression que c'est un tank la mienne. Je sais jamais, à euh, chaque fois je me gourre euh, quand je dois appuyer sur un ou off, mini guitare ou CTF. Oula, je me disais qu'il y avait un problème. <rire> Lol. T'as quelque chose à dire non. Non. Non, non, non, non. Allez, Ulysse, dépêche-toi. Non, tu rigoles. Et j'ai pas ouvert pour... ni euh... c'est ouvert, hein. Ok. Putain, j'ai l'oreille qui me pique depuis tout à l'heure, c'était horrible. Je suis tout cas Je suis tout préparé. Alors là, va falloir que j'attende que l'avion passe. Oh putain on est pendant les, vac on est les vacances là Oh là là Ça veut dire qu'il va y avoir des gosses qui vont arriver bientôt là Qui vont foutre le bordel Je vais pas pouvoir enregistrer Je me suis trompé de, de piste, ça craint Après l'avion c'est la voiture Allez vous faire en clé Et là c'est pas un avion Mais une tondeuse Non manquerait plus que ça Moi je suis la chieuse qui enregistre le dimanche Bing Ok Alors Ça c'était, c'est la voie numéro 3 Goodbye, pas ici, Oh, je l'ai loupé De toute façon elle n'allait pas Ça perd une hypothèse On me laisse à mes amours mortes. On me laisse à mes souvenirs Mais avant de fermer la porte On me laisse le temps d'en rire Le temps d'essayer d'en sourire